Cette idée recherche de fuite sur Marseille. Les infiltrations ont lieu lorsqu'il pleut dans une chambre située en dessous. Nous avons procédé à une injection de colorant au niveau du moteur ici. Nous avons pu constater la présence de ce colorant dans la chambre en dessous. cette idée en recherche de fuite